Euh, maintenant, on va voir un cas client, donc une grande banque française qui, est, qui, est, qui nous a sollicité parce que, donc assez, un schéma assez classique, hein, on, on sortait d'une phase de confinement. Euh, du coup, les collaborateurs étaient chez eux. Les courriers étaient traités manuellement et envoyés au service euh, bah, de façon euh, physique, papier. Et donc, ces, ces métiers n'avaient plus accès aux courriers entrant. Donc, euh, il a été fait assez rapidement et dans l'urgence, une numérisation et un envoi sur des boîtes mail génériques. Mais on voit que c'est euh, très compliqué à, à traiter pour les, euh, pour les métiers. Donc, qui, euh, qui traite quel courrier euh, comment, comment on les traite Comment on indique qu'on les a traités Donc, l'idée... Euh, L'idée, c'était vraiment de passer sur un, un mode industriel de la gestion du, du courrier entrant et de s'affranchir de toutes ces actions manuelles euh, et avec, euh, avec euh, une automatisation de la distribution des courriers et de la, et de la gestion. Euh, et bien sûr, d'arriver au projet zéro papier, comme on peut l'entendre, même si c'est un, un doux vœu pieux en général. Donc comment s'y est pris avec ce client C'est qu'au début, donc, le, on, a, on a bien écouté leur but, quels étaient leurs objectifs de passer sur une GEC. Et donc c'était vraiment de tracer et mieux piloter la gestion des courriers entrants. Aujourd'hui, le service courrier, avant qu'on arrive, ne savait pas Combien de courriers ils pouvaient numériser par jour, donc ne pouvaient pas ajuster euh, le, les collaborateurs nécessaires au, à la numérisation de l'ensemble de leurs courriers, puisqu'ils avaient c'était difficile de pointer l'ensemble des courriers numérisés. Et donc, ils avaient aussi du mal à suivre toutes les opérations. Et après, autre, une autre. Euh, un autre problème qu'ils ont rencontré euh, lors du premier confinement, c'est qu'une fois que les courriers étaient numérisés, ils étaient déposés donc, euh, avant l'Agec sur un serveur accessible à tous les métiers. Et Sauf que ben, les métiers sont, sont humains, comme tout le monde, et on peut faire des erreurs. Et Il s'est avéré que des fois, les courriers étaient supprimés donc euh, malencontreusement, et donc que les métiers redemandent les courriers. Aujourd'hui, vu qu'il n'y avait plus de qu'il n'y avait plus de traces euh, des courriers euh, numérisés nulle part, le service courrier devait renumériser, enfin, retrouver le courrier papier, le renumériser pour le renvoyer. Donc là, leur idée, c'était de conserver une copie numérique du courrier euh, numérisé quelques jours avant pour pouvoir le renvoyer au besoin, euh, au métier euh, faisant la demande. Donc pour ça, ils ont choisi euh, la solution FloorDocs euh, GEC qu'ils ont hébergé chez eux. Donc, on a, on a deux possibilités. Donc là, ils, eux, c'était un choix de, de l'héberger sur leur infrastructure. On propose aussi une, un hébergement en sas chez nous. Euh, on peut voir que le projet a duré, enfin, a été rapide à mettre en place, euh, surtout au niveau des ateliers. Tout à l'heure, on disait qu'il y avait besoin d'ateliers et qu'il y a besoin de dégager du temps euh, pour pouvoir mener à bien les, les ateliers de... De connaissance de vos métiers, ça ne représente pas 20 ateliers, ça représente 4 ateliers dans ce cas-là. Euh, donc, en fait, le premier atelier a consisté à expliquer comment ça allait fonctionner dans la GEC euh, et aussi dans le, la solution de dématérialisation choisie, parce que du coup, en amont, il y avait une solution de dématérialisation, et de leur expliquer du coup tout ce qu'il fallait qu'ils regardent dans leur organisation, qu'est-ce qu'il fallait qu'ils pointent euh, pour pouvoir répondre à nos questions. Donc, quelles sont les données euh, re, euh, qui permettent de caractériser que tel document est un contrat ou que tel document est une déclaration de sinistre, des choses comme ça. Ou un RIB, parce que les RIB, c'est quand même des documents euh, très communs. Donc, voilà, de être capable de nous dire tout ce dont ils avaient, de faire le recensement et qu'après, nous, on puisse les aider sur comment s'organiser au mieux et, euh, et comment euh, bah, mettre en place euh, la GEC. Donc, en fait, le premier atelier, ça a été euh, ça. Et ensuite, les trois ateliers qui ont suivi, c'était plus pour peaufiner, soit avec leurs questions, ou alors s'assurer qu'ils remplissaient bien le, le fichier euh, qu'on avait construit co-construit avec eux euh, pour récupérer tous ce besoin. Ensuite, donc, une fois qu'on a, donc au fur et à mesure des ateliers, ce qu'on a aussi fait des démonstrations au fur et à mesure pour commencer et en, la conduite du changement et que tout le monde... Euh, à euh, Yadair, et en fait la, le retour qu'on a eu, euh, c'est que la solution était très adaptable. En fait le, les seuls, enfin les points euh, qu'on a rendus paramétrables, donc l'organisation de l'entreprise, les types de courriers, les types de documents, les données, etc., ça a suffi à ce que euh, la solution colle exactement à ce qu'ils attendaient. On n'a pas eu besoin de faire plus. Et ensuite ils ont bien aimé le la facilité de prise en main, que ce soit par les utilisateurs finaux ou par les administrateurs. Et ça, ça a permis une adhésion totale de l'ensemble des, des utilisateurs de la solution GEC. Aujourd'hui, ils en sont très contents. Ils s'en sont à tel point contents qu'ils ont six scanners qui numérisent 3000 pages par jour, euh, qui peuvent soumettre un contrôle de validation pour transmission, contrôle qui peut aussi être effectué à distance en télétravail selon les outils choisis. Ils ont réussi à faire en sorte de numériser l'ensemble des courriers pour le siège avant 10h et à midi pour les agences. Donc voilà, ça permet aussi de, quand vous avez une entité mère avec des agences ou des... de, de pouvoir, en passant par la GEC, de pouvoir distribuer tout le monde sans aucune différence. Les courriers ont été accessibles à tous n'importe quand, avec une vue de qui a fait quoi à quel moment. Ça aussi, c'est intéressant. Euh, et l'affectation automatique des courriers aux collaborateurs concernés a aussi été très appréciée. Donc, aujourd'hui, le retour qu'ils nous en font, c'est qu'ils on ont un meilleur suivi euh, de leur travail au service courrier même, en fait, de, de savoir bah, quelle quantité ils numérisent. Est-ce que tous les mois, c'est la même chose Est-ce qu'il y a des mois un peu plus. Euh, euh, light, est-ce qu'il y a des, moments qui, des mois qui, sont, qui nécessitent plus d'activité pour, euh, bah, pour ajuster leur, leur capacité à, à tout numériser Et ils ont eu un gain en, en efficacité interne, même dans la relation du service courrier avec les différents métiers. Et ensuite, ils ont eu une meilleure gestion du courrier entrant, puisque du coup, on a pu faire une distribution automatique. Euh, et donc, du coup, ils ont eu moins à se poser de questions, moins, enfin, voilà, il n'y avait pas d'action euh, manuelle. Euh, des, du service courrier ou des métiers. Donc aujourd'hui, le, le retour qu'on en a est, est plutôt euh, positif.